Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 9 septembre 2021 à la veille du de la fête du 11 septembre, où on a eu l'attaque américaine. Euh, et euh, ça va être souligné probablement par une crainte qui se perpétue depuis des années au niveau des marchés boursiers. Déjà euh, on est en on arrive en octobre, on est en septembre mais déjà il y a une genre de crainte qui s'installe au niveau des marchés boursiers, mais ne vous inquiétez pas parce que la Fed est là et Jérôme Powell, super Jérôme Powell va tout régler les petits problèmes euh, qui pourraient se passer sur les marchés boursiers euh donc donc, euh, une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle, en fait, parce que Jérôme Powell, la Fed, avec Janet et Hélène, va continuer à injecter de l'argent dans le système. Et il y a aussi euh, euh, Janet et Hélène qui ont incité l'administration euh, Biden euh, à injecter euh, encore de l'argent dans le système euh, de manière à augmenter le plafond de la dette, parce que là, en ce moment, euh, on est à un plafond qui avait été fixé par Donald Trump à 22 000 milliards de dollars, mais maintenant, on a besoin de plus de sous parce que les déficits comme vous savez, se creuse continuellement et on est loin de régler ces problèmes-là. Ça va continuer à perpétuité. Euh, on va regarder aussi l'inflation, l'emploi aux États-Unis, mais reparler un peu de la dette. Euh, plusieurs personnes euh, sur des sites ou de vive voix me parlent euh, justement de la, des, des dettes, de la fameuse dette qu'on creuse pour les générations futures. Mais vous savez, que dans ben, l'histoire récente des États-Unis, de l'Occident, euh, c'est presque depuis 20 ans, 30 ans, c'est une réalité, on, on ne paie jamais les dettes. Et là, on est, en, on est allé encore plus loin en 2020, euh, parce que les dettes euh, se sont construites d'une manière très, très... Euh, euh, importante depuis quelques mois et euh, les gouvernements un peu peu importe américain canadien européen euh, supportent ces dettes là en achetant des obligations euh, d'entreprises de grandes entreprises même des entreprises zombies, parce que dans le fond on veut pas que l'économie s'écroule donc on maintient artificiellement ces entreprises là c'est pour ça que le fameux 120 000 milliards qui est injecté par la fed c'est des euh, des, ben, des bons du trésor euh, de l'hypothèque des, des, des grosses hypothèques qu'ils achètent là. mais ça va être maintenu. Jérôme Powell a parlé que ça va arrêter, mais je ne pense pas que ça va arrêter. Donc, euh, pour revenir à, à ce qu'on va partir, on va parler de l'inflation, bien entendu, qui continue sa course, et l'emploi aussi, qui, euh, qui est encore euh, un vrai problématique un peu partout, euh, surtout au Canada, mais aux États-Unis aussi. On a 10 millions d'offres de, euh, d'emploi et on a... Euh, on va le voir, regarder ça sur les graphiques, là, mais c'est uh, catastrophique. Et là, avant de passer à tout ça, là, au niveau de l'économie euh, américaine, mais aussi canadienne, parce qu'on va jeter un petit coup d'œil sur nos taux directeurs qui vont encore rester à 0,25, euh, le taux directeur va rester à 0,25. Il n'y a rien qui nous indique que ça pourrait changer euh, euh, rapidement. Donc, je pense que ça va continuer parce que surtout, euh, on arrive dans un, un temps là, de, euh, aux États-Unis. Euh, on sait très bien qu'on avait supporté encore euh, les chômeurs en hein, donnant euh, 300 supplémentaires à ceux qui étaient sur, sur euh, l'assurance chômage aux États-Unis. Mais là, c'est terminé. Là. Donc, euh, on se trouve avoir beaucoup, beaucoup de personnes qui euh, vont tomber un peu dans la pauvreté parce que plusieurs personnes faisaient plus sur le chômage qu'en travaillant. Donc, euh, euh, c'est une réalité qui est aux États-Unis. Nous aussi, euh, ici au Canada, la PCRE, euh, ça se termine en octobre. Probablement que ça va être prolongé. C'est sûr qu'on est en l élection. Je ne sais pas de quelle manière que ça va se diriger. Il euh, y a aussi, là, on capote, on parle du fameux variant Delta là, qui va euh, créer... Euh... Mais il faut bien comprendre que le variant Delta, là, il y a de la contamination, mais euh, il y a très, très peu de morts, même presque pas de morts. En tout cas, ici au Québec, on parle de 500, 600 contaminations qu'on trouve, on dit le COVID, mais même si c'est le variant Delta, peu importe, c'est la même folie, mais il euh, n'y a presque pas de morts. Il y a vraiment une, un mort, deux morts, même pas, même pas zéro mort, un mort, zéro mort, un mort, et on est rendu au Québec avec un, euh, des mesures là, qui n'ont pas d'allure, que les infirmières, euh, les infirmiers, infirmières, le personnel de santé pourraient, bon, on dit, perdre leurs emplois. Ce n'est pas nécessairement perdre leurs emplois, c'est des menaces qui sont faites par ce dictateur-là, qui est François Legault. Et je ne me gêne pas de l'appeler dictateur, parce que si je regarde la définition d'un dictateur. Regardez sur Wikipédia ou le Larousse, vous allez clairement voir que c'est une personne qui euh, euh, s'autorise à prendre des décisions au nom du peuple sans démocratie et c'est ce qu'on vit. Il n'y a pas d'opposition. Même hier, le Parti québécois a parlé, Ben, enfin, hein, hein, hein, hein, hein, a parlé euh, que ça va loin, la dictature. Ben, il n'a pas parlé de dictature, mais il a parlé de, euh, de, de, de gouverner par décret, que ça va loin, mais personne parle. Tout le monde est content. On se fait imposer un passeport vaccinal. Bon, en tout cas, on, a, on va arrêter là pour ça, mais on va aller dans l'économie parce que c'est mon sujet euh, principal que je... je je veux garder parce que je pense que l'économie nous concerne tous et si on s'occupe pas de l'économie, l'économie, ben, l'économie, euh, le gouvernement, les impôts, tout ça. si on s'occupe pas de ça, ben, eux, oh, eux vont s'occuper de nous. Et, euh, et en passant, j'ai commencé des cours à l'UQTR, euh, ben, c'est des cours libres là, que, qui sont disponibles à tout le monde et je vous encourage vraiment à les suivre euh, ça. Euh, en tout cas, c'est un cours qui est gratuit, un cours universitaire euh, au niveau des impôts, au niveau des entreprises, euh, connaître un peu la fiscalité pour vous aider et euh, je vous en parlerai un peu plus tard peut-être pendant la vidéo aujourd'hui j'aurai pas le temps mais je vous encourage vraiment à aller voir ça je vais vous donner le je pourrais l'écrire mais je vais vous bon c'est pas une pub que je fais hein, parce que j'ai commencé ça c'est fiscalité euh, uqta.ca c'est tout à fait gratuit euh, c'est avec des vidéos des volumes gratuits euh, comme euh, conformité fiscale particuliers entreprises tome 1 tome 2 euh, plus pour les entreprises. Donc, euh, je vous encourage à le faire, c'est gratuit et c'est pour vous aider à comprendre euh, la finance, euh, un peu les, les impôts, comment qu'on doit euh, euh, considérer ça. Donc, euh, ok, mes petites pubs sont finies, mon intro est finie, on va passer au vif du sujet. On va pro probablement euh, premièrement parler euh, je vais transférer ça comme ça, de ce qui se passe aux États-Unis et c'est assez sérieux. C'est le fameux docteur euh, Fauci qui est un peu, ben, ici c'est mais euh, euh, le, le, le, le directeur de la santé là, des États-Unis. Euh, Rand Paul avait parlé euh, il y a quelques temps au Congrès en disant que euh, docteur Faucy, le docteur Fauci, le docteur euh, Fauci avait euh, participé et plus que ça avait financé un laboratoire euh, et c'est pas moi, il n'y a rien de participer à la fabrication du fameux virus en Chine, le laboratoire de Yuan, euh, qui est un virus, premièrement, qui vient du Canada, là, je pense, dans un laboratoire de Winnipeg. On disait ça, il y a quelques mois, on se faisait traiter de conspirationniste, maintenant, c'est vu au vu au sud de tout le monde, et là, ce qui arrive aux États-Unis, c'est très, très important, c'est que... Euh, je vous... En gros, je vais vous conter l'histoire, c'est Rang Paul qui est arrivé, euh, parce qu'il faut aussi, euh, à un certain moment donné, au congrès, avait deux masques, c'était ridicule, puis Rand, Rand Paul il, lui a dit tout simplement euh, d'arrêter de faire la comédie, et est allé, ben, il va plus loin. Il faut être dans, dans le profond des choses. Et c'est sur Fox News. Ce n'est pas un con, site conspirationniste. C'est Fox News, qu'on on entend le docteur Rand -Rank Paul parce que c'est un, un médecin. Et son père Ron Paul aussi est un médecin. Donc, ils savent de quoi qu il parle. Et, et tout simplement, il est allé faire des recherches et a sorti des documents qui prouvent que, hors de tout doute, que euh, le fameux docteur Fauci a financé. Euh, le laboratoire de Yuan où on a créé le fameux virus euh, de la COVID. Et euh, là, c ça va loin. Je suis ça euh, pas mal de jour en jour, ben, de jour en jour, deux, trois jours. Euh, et là, euh, l'article parle de ça, là, de, justement, le fameux euh, faux-ci euh, qui a menti au Congrès parce que je ne sais pas si je vous avais montré la vidéo, en tout cas, lorsqu'il est interrogé par Rand Paul, euh, il ment délibérément encombré, et là, on a sorti les documents comme de quoi le Dr Fauci a, a, a, a financé euh, le laboratoire de Yuan en Chine pour euh, la création de, du, du, du virus du COVID. Et... Euh, euh, là, maintenant, euh, c'est un crime, un crime euh, très grave aux États-Unis d'avoir menti au Congrès et euh, Rand Paul euh, lui euh, demande euh, cinq ans de prison. Donc euh, si ça pouvait arriver cet événement-là, je vous dis, ça pourrait dégringoler pas mal rapidement. En tout cas, ça pourrait contribuer à dégringoler pas mal rapidement euh, parce qu'aux États-Unis, comme vous savez, il y a plusieurs États qui des États qui sont rendus libres euh, depuis même depuis euh, vraiment longtemps. Donc euh, et puis on a parlé là dans nos médias, nos médias ici, on parle de ah la Floride, on a eu tant euh, je sais pas là, les cas sont en montant. pique. Il n'y a pas d'hospitalisation puis il n'y a pas de mortalité. Il faut être contaminé pour que nos, notre, nos anticorps se, euh, se renforcent. Ben, euh, comme dans n'importe quel virus au niveau de l'histoire de l'humanité. Ben, notre jeune histoire, on va dire, on ne dira pas de l'histoire de l'humanité. Il y en a toujours eu des virus, mais notre corps, il faut qu'il se, euh, se renforce euh, avec la présence des virus. Et là, ce qu'on fait en injectant, injectant, injectant, là, on est rendu qu'on dit trois, deux doses, là c'est trois doses, quatre doses, et ça va être, on a dit, Lego a parlé d'une dose par, au six mois ou par année, c'est illogique, notre système... Euh, comme que ce soit les grippes, que ce soit n'importe quel euh, euh, virus qu'on a connu, il faut que le système immunitaire se renforce. Et il va y avoir, oui, quelques morts, euh, quelques... Euh, la, de la contamination. Et la contamination, c'est bien. Et c'est ça qu'on disait dans le discours. Il faut être 70% vacciné et la contamination, pour faire en sorte que tout va s'éteindre. Se, va se, va c'est ce qu'on parlait dans les premiers temps au niveau du virus. Et on a changé complètement de discours. Donc, c'est une nouvelle très, très importante. Et si euh, euh, faut aussi, euh peut aller... Euh, euh, en prison, ben ça serait une bonne nouvelle euh, parce qu'il a menti, parce qu'il a participé directement à la création de ce virus-là. Donc, euh, c'est très, très grave ce qu'il a fait. Ça, c'est une nouvelle que vous ne trouverez pas dans les médias euh, canadiens, là, euh, vendus, là. Mais aller faire, euh, ben, chercher Dr. Fauci ou aller sur Zero Edge ou aller, tout simplement, il en parle partout, Fox, euh, CNBC, euh, euh, tous les gros réseaux euh, américains, bon. Bon, on va parler justement de l'inflation, puis on va faire ça assez rapidement parce que j'ai quelques graphiques à vous montrer. Euh, l'inflation, comme vous savez, depuis 2020, là, ce la Fed a, continu, a commencé à injecter beaucoup, beaucoup de milliards dans le système. Mais ben là, ce que ça a créé, euh, c'est tout à fait sans surprise, c'est que euh, l'inflation s'est mise à monter, et on a eu un pic là, de montée là, au niveau de l'économie aussi. Mais là, en ce moment, on est en descente. Là. On est vraiment en descente au niveau euh, de euh, c'est l'index économique, là. Euh, euh, oui niveau de la... De comment que ça fonctionne, l'économie américaine, ben, on a tout... tout euh, on examine toute l'économie américaine, on, le PIB, tout ça, et là, on fait une statistique qui nous dit que l'économie, oui, à partir de, de 2020, lorsqu'on a eu beaucoup, beaucoup d'argent qui a été injecté que les bourses sont reparties en fou, euh, là, on a eu une montée, un pic, et là, on est en redescendre, parce que, dans le fond, les programmes gouvernementaux commencent à s'essouffler, ben, on voit au niveau du 300 dollars américain, même si on va avoir le tour 1500 milliards de dollars qui vont être injectés aux États-Unis, euh, on a quand même un essoufflement de l'économie et c'est pour ça que je me dis on peut connaître quelques soubresauts au niveau de la bourse, là, surtout euh, l'automne euh, la fête du 11 septembre et puis euh, en octobre, c'est toujours la fameuse crainte à cause du crack de 29 et euh, je pense 2000 aussi en octobre on avait... Euh, c'est vraiment psychologique, mais euh, la, la fête va être encore là. Donc, euh, oui, l'inflation est vraiment présente un peu partout euh, sur la planète, euh, aux États-Unis à cause du au fait de la chaîne d les chaînes d'approvisionnement. On a beaucoup, beaucoup de bateaux qui sont euh, stationnés à, au port de Los Angeles, en tout cas un peu partout. On a de la difficulté à créer de l'approvisionnement. on a ben, C'est la FED, les banques centrales ont bouleversé complètement euh, l'économie. Est-ce qu'on va partir sur des nouvelles bases au niveau économique? On le voit très, très bien. Donc, euh, oui, c'est ça. Euh, je voudrais peut-être... Euh, ah, ben oui, on va, je vais vous en parler tout de suite. Là. Vous voyez en bas ici, j'ai rajouté ces petites nouvelles-là, là, que vous voyez, ben aussi les indices boursiers. Là, euh, avec euh, l'or, l'argent et euh, tout simplement là, pour souligner ça, pourquoi j'ai mis ça là bien, ça se trouve être les titres euh, des articles bien, en grosse majorité, oui euh, presque tout, les articles que je poste sur mes sites boursetechnique.com et Gold market. donc euh, euh, j'essaie de faire un renouvellement à tous les, toutes les vidéos que je vais faire donc c'est pour ça que j'ai mis ça là si vous voyez les articles là, vous, euh, les, les, les, les titres là, bien, vous pouvez aller consulter mes sites et euh, trouver euh, justement l'article en question donc on retourne à nos moutons, une petite... <rire> La Banque du Canada maintient son taux directeur à 2 Ça, c'est un site qui vient justement de la Banque du Canada. Et lorsque je poste un article, je mets toujours en bas ici la source. Donc, vous pouvez toujours aller consulter l'article original. J'essaie, ben je ne fais pas de commentaires, Je peux, euh, des fois, ajuster l'article pour qu'elle fit dans mon, sur mon site. Mais euh, je, le prends, je prends l'information de manière intégrale. Donc, la Banque du Canada maintient... Euh, euh, c'est au directeur et aussi ici la Banque du Canada plus modestement euh, ajoute à ben, son bilan donc elle achète des, euh, des, des, des bons du trésor euh, et c'est à nous pouvons pour un programme euh, ben, l'assoupissement la, quantitatif, Le, notre petit QE nous qui est vraiment moins fort qu'aux États-Unis à 120 milliards euh, par mois, mais c'est 2000 milliards par semaine, donc c'est 8 8, euh, c'est 2 milliards par semaine, excusez. C'est euh, 8 milliards par mois qu'on injecte dans le système, la Banque du Canada, là, en achetant des obligations et euh, euh, des obligations, et je pense, c'est aussi des. De, de et pré-hypothécaire, je pense. En tout cas, je ne vais pas essayer d'ici euh, décortiquer, mais le, le, le focus que je voulais faire au niveau de l'article, c'est qu'on euh, reste, le taux directeur reste à 2 et le fameux, notre fameux petit QE ici, qui est quand même 8 milliards par mois, euh, va se poursuivre aussi. Et euh, ce qui va arriver ici, si le marché dégringole, parce que plusieurs commencent à mettre en, en doute que ça va se poursuivre, qu'on va avoir une bonne correction de 10 à 20 du marché, mais même si ça l'arrive, ne vous inquiétez surtout pas, la FED va encore intervenir et la Banque du Canada. Et au niveau des dettes, comme je vous ai dit, de croire qu'on va être un jour, on va rembourser ça, on ne le remboursera jamais. Jamais, jamais, notre système est fait comme ça et les dettes se sont toujours, euh, euh, ont toujours été en croissance. Et ça, euh, on a, euh, Que ce soit n'importe quel gouvernement euh, américain, européen et canadien, on ne remboursera pas jamais les dettes qui sont contractées par les gouvernements. Et ça, je vous l'assure. Et on va continuer à endetter dans une dernière vidéo je vous l'avais montré au niveau d'un graphique on va continuer à s'endetter allègrement pour maintenir une économie mondiale qui a été basée sur certains paradigme et on essaie d'étirer, étirer, d étirer, d étirer. Un jour, ça peut craquer, mais pour l'instant, si on a une correction importante, euh, euh, les, les marchés euh, vont être soutenus euh, par la FED. Ici, c'est Là, on a parlé de l'inflation. Donc, l'inflation, dû au fait que la, la, la, la FED va continuer d'injecter, euh, va grimper encore. Et c'est c'est clair. Euh, et au niveau de, de, des jobs, là, des emplois aux États-Unis, au Canada aussi, c'est un peu ça, mais là, c'est un, un petit un peu mon graphique, là, mais en tout cas, ça se trouve être la, la, la ligne bleue, c'est le total des jobs, euh, ah, c'est pas très très clair, euh, des, des jobs ouverts aux États-Unis, on est rendu à 10 millions d'offres de, de, de, d'emploi. et puis euh, on a... Euh, euh, ah, total number of people qui sont pas employés. Là. On est rendu à 8,7 millions. Il y en a gros qui disent, ah, on a du chômage, on a 8,7 millions de personnes qui sont au chômage et on a 10 millions d'offres d'emploi. Donc, on pourrait prendre ces personnes-là les mettre à un, un emploi, mais euh, souvent, les personnes ne sont pas qualifiées pour le poste ou euh, ne fit pas dans le, le cadre ou, ou tout simplement ne veulent pas. Donc, c'est la raison pour laquelle on a 8 millions euh, de, de, de chômeurs aux États-Unis et on a 10 millions d'emplois. Et c'est la même chose ici aux États-Unis. Euh, au Canada, et je vous avais déjà montré, euh, je pense que j'ai pas le graphique, au niveau de, justement, le taux de, de, de... peut-être que je l'ai pour les jeunes ici, de toute façon on s'en ce graphique-là, euh... ouais, le labor force, là, le graphique, là. ça c'est pour les jeunes de 25 à 34 ans, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui sortent du marché du travail, littéralement, avec le, le, le, le, le, ce qui est arrivé l'année dernière, là, avec tout ben, la COVID, je dis la crise du COVID, mais tout le, le, le, le gros scénario qu'on a placé derrière ça, qu'on a mis de l'argent, que les riches sont devenus encore plus riches, puis euh, les pauvres plus pauvres, il ben, y a des personnes qui décrochent, surtout dans des places aux États-Unis où -ce que la, la température est plus clémente. Bon, ça jette une petite roulotte, puis ils vivent euh, tranquillement, sans demander rien à personne. Et, euh, ils décrochent carrément du système et, et ils s'organisent entre eux. C est, c est beaucoup, beaucoup euh, font ça, ont décidé complètement de décrocher du système. Beaucoup de retraités aussi euh, en ont marre une petite retraite de, soit de leurs entreprises, le gouvernement et ont lâché on dit moi je lâche ça, ce système de fou là qui rend les riches encore plus riches et les pauvres plus pauvres et dans le fond on peut s'organiser, semer un peu de tomates, euh, avoir une coupe de poules avec des œufs et ça va très très bien c'est facile à élever ou des petites cailles comme j'ai, une quinzaine de cailles et ça m'apporte des, des beaux œufs à chaque jour, ça coûte rien à... Donc, c'est des solutions que plusieurs Américains euh, ont pris euh, comme moyen de... de ben, ben, de, survie, de survie et ont décroché complètement du marché de l'emploi. Et euh, on va parler, on va terminer avec ça. Euh, Peut-être euh, regarder les graphiques 20, bon, 20 minutes, on va être correct. Ben, c'est un article que j'ai posté, mais c'est le fameux Gregory Monarino. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un que je suis, que j'aime beaucoup aux États-Unis, euh, qui, euh, qui est quand même très, très écouté. Euh, c'est sur euh, Internet, là, sur YouTube. Là. Mais euh, Gregory Monarino, ce qui a, euh, il a écrit un livre aussi, là. ce que j'aime de lui c'est quelqu'un qui est honnête qui a rien à gagner de de rien, il n'est pas attaché à aucun système financier. C'est quelqu'un, c'est un médecin qui a été médecin, qui a pratiqué pendant 20 ans. J'ai acheté son livre. Euh, et euh, Greg, euh, ce qui, je l'appelle Greg parce que plusieurs l'appellent comme ça, pas parce que je le connais, mais euh, ce qu'il dit, tout simplement, ce qu'il prétend depuis très longtemps, et c'est ce que je crois aussi, euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup ses analyses, tout ça, parce qu'il il, il dit que dans le fond, au niveau des marchés boursiers, euh, les, la Fed, la Banque centrale, parce que c'est un Américain, va continuer absolument à absolument à injecter de l'argent dans le système. Elle n'arrêtera pas parce qu'elle ne peut pas le faire. Et au niveau des taux d'intérêt, ça ne montrera pas. C'est ce qu'il dit, ce que je crois aussi. Et euh, au niveau aussi de, de, de cette fausse économie euh, euh, que c'est soutenue artificiellement, ben c'est ça, c'est que euh, la Fed, si on a une correction on dit de 10 à 20 c'est euh, je ne sais pas si c'est Morgan Stanley qui a qui A dit ça, qu'on aurait une correction cet automne. Ça pourrait très très bien arriver, mais la Fed va arriver au secours de ça et va racheter euh, le, le marché pour que les actions ne s'écroulent pas. Donc, euh, c'est ça. Et pour euh, terminer, là, euh, bon, je vais vous lire ce qu'il dit tout simplement. Et ça, ça vient de Business Bourse, l'article euh, original, parce que ben, euh, Fabrice, euh, qui est celui qui s'occupe de Business Bourse, euh, traduit. Euh, fait une traduction, peut-être avec Google Traduce, euh, de, de, de, de, des, des vidéos de Gregory Manarino, donc c'est pour ça que je le lis directement, euh, euh, c'est comme s'ils étaient insouchables. bon, euh, euh, euh, ce qui parle, en, en, en gros, là il dit qu'on pourrait, euh, parce qu'il parle, c'est Morgan Stanley là, qui, a, euh, qui a pris la parole en mettant en garde qu'on pourrait avoir une correction au niveau des marchés boursiers qui pourrait euh, être de 10 à 20 Et euh, il parle de justement des... ça, j'ai entendu ça et ça m'a choqué. Un certain président de la Banque centrale de Dallas, Robert Kaplan, est impliqué dans des investissements massifs, euh, des millions. L'année dernière, on appelle ce gars-là un trader qui commet des délits d'initiés. La chose, c'est que ces, ces grands qui sont au pouvoir-là connaissent qu'est-ce qui va arriver, ou plutôt dictent ce qui va arriver. Et à cause de tout ça, se achètent des actions, certaines actions, et les actions explosent et profitent pleinement de ça parce qu'ils savent très bien euh, ce qui va arriver, donc peuvent anticiper l'achat de l'action et se rendre très, très riches. Euh, on parle de Robert Kaplan, il y a le mari de euh, Pelosi, euh, qui a fait ça, euh, ben, avec des compagnies pharmaceutiques, c'est encore plus insultant. Nancy Pelosi, son mari, a fait ça, a acheté des actions euh, avant la, ben, avant, pendant la crise, en ayant des informations privilégiées. Et je veux vous rappeler, euh, Justin Trudeau, euh, lorsque vous faites la recherche, je pas eu le temps, mais je vous en avais déjà parlé, lorsqu'il s'est présenté aux élections la première fois, euh, il avait dévoilé sa fortune, il y avait à peu près 1,5 million de dollars. Euh, donc, euh, son, sa fortune personnelle qui s'élevait à 1 million. Il n'y a rien là parce qu'il avait hérité une partie de cet euh, argent de son père et puis il y avait une maison de 600 000 En tout cas, peu importe, là, on ne peut pas juger ça. Là, euh, il y avait 1 million 500 000 Et dernièrement, on a appris, et ça, là, ça vient des, des informations qu'on connaît là, sa fortune s'élèverait à 50 millions de dollars Comment un premier ministre d'un pays euh, qui est premier ministre, qui gagne 300, ben, en pensant qu'il est le plus gros salarié de 300 000 par année, peut être euh, amasser une fortune si rapidement en étant premier ministre Moi, je me pose la question, j'ai pas de réponse. Mais réfléchissez au délit d'initié, comme on voit ici, ce que Gregory euh, rapporte une nouvelle tout simplement qui est connue de tous. Robert Kaplan, c'est connu de tous président de la banque euh, centrale à Dallas. Bon, euh, bon ce genre de corruption n'est pas nouveau. Euh, OK, marché, c'est fou, les médias ne disent pas. Ah, mais non, les, les médias nous disent que tout va bien, dans le meilleur des mondes, on est bien. Euh, bon, euh, c'est ça, c'est là que je voulais focuser. Plus on avance dans le temps, plus on aura des très mauvaises nouvelles économiques. Euh, et donc, plus la Fed va continuer à racheter des actifs. Euh, c'est sans fin. Ils l'ont dit, c'est sans fin. Euh, les super élites se moquent de nous car ces gens-là font réellement la plus beau temps, même lorsqu'ils jouent avec des milliers et des millions de dollars au sein de la Fed il ne leur arrive absolument rien et c'est ça que je voulais focuser là-dessus là. c'est euh, déprimant décourageant, je, sais, je comprends des personnes qui lâchent le système, parce que dans le fond on n'a aucune issue possible, c'est eux qui mènent le monde et c'est eux qui dictent la, la, la, la manière que ça fonctionne et en plus de ça, eux qui profitent pleinement de, de, à cause des délits d'initié parce qu'il il dit que les règles du jeu. Et si, comme je vous dis, la bourse euh, euh, crache de 10 à 20%, la Fed va être encore là à injecter euh, de l'argent et les riches vont être encore plus riches et les pauvres plus, plus pauvres. Donc, euh, c'était un peu ma vidéo d'aujourd'hui. C'est un peu aussi... Euh, euh, on, a écouté, on a regardé beaucoup de choses, mais peut-être euh, c'était comme pour euh, euh, me, me racheter de, du fait que je fais moins de vidéos de ce temps-ci. Mais par contre, euh, je vais peut-être faire justement des vidéos peut-être... Euh, euh, plus long, mais avec plus de contenu, vu que j'ai moins le temps, parce que je, comme je vous dis, je suis des cours, euh, euh, j'ai je, je, beaucoup d'activités pour cet automne, donc euh, c'est à cause de ça. Mais euh, on ne lâche pas et euh, on va continuer à suivre ce qui va arriver ici au Québec, parce que la passe sanitaire est aussi en France, ce qui est vraiment moins pire que nous, parce que ici, là ça ça va être au, au, au prix de d'emploi de, de, euh, euh, les. les ceux qui font partie du système de santé pourraient être privés de, de salaire, tout simplement parce qu'ils n'acceptent pas d'être vaccinés. Mais on va voir ce qui va arriver parce que les cours sont là et les syndicats qui dorment au gaz, eux aussi, comme l'opposition, devront euh, défendre leurs membres Et euh, c'est très, très important. Et aussi, il peut y avoir des poursuites euh, au nom du travail parce que lorsqu'on est congédié, parce que c'est un congédiement déguisé que le GOF veut faire, euh, ne plus payer euh, un salarié qui... Pour aucune raison. Donc, euh, c'est un congédiement qui est inacceptable. Donc, il euh, pourrait y avoir des recours collectifs devant les tribunaux, euh, aussi euh, euh, au nombre du travail. Parce que, euh, moi, moi, ce que je dis, écoutez, là, vous faites ce que vous voulez. Euh, moi, je ne suis pas un grand connaissant, mais j'essaie de m'informer au niveau de mes droits, mes lois, la fiscalité, l'impôt, tout ça. Donc, euh, ce que je vous dis, ne démissionnez surtout pas. Qu'aucune infirmière ou infirmier ou euh, préposé, peu importe, ne démissionnez pas ne vous en allez pas. Même si vous voulez vous trouver un employeur, ne démissionnez pas. Si on vous fait signer une lettre de démission, ne signez rien. Ça, je vous garantis que c'est la chose qu'il faut faire. Ne pas céder aux pressions. Donc, vous gardez votre emploi. Vous n'avez vous jamais quitté votre emploi. Et ce qui pourrait arriver avec Rue... rue euh, Russo Galati, qui est quand même un, un avocat très, très important euh, au Québec, parce que euh, au Canada, parce qu'il est allé se battre contre la, la, la Banque centrale et a gagné une cause contre la Banque centrale canadienne, donc euh, la Banque du Canada. Donc, c'est euh, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de... de, de Peux-tu dire de couille? <rire> C'est quelqu'un qui, euh, qui se débat, qui et, euh, est en train de regarder justement des poursuites au niveau du gouvernement. Et je l'avais entendu parler justement au niveau de, de ça, là, de, de, de l'emploi. Là, là. Si on perd notre, notre, notre… on perd pas en, en fait du compte. Non, non, non. On ne démissionne pas. Il ne faut pas démissionner. Euh, même si vous, vous trouvez un employeur, vous n'avez jamais fait de lettre de démission. Est-ce qui pourrait arriver euh, si euh, ça s'en va devant les tribunaux? Euh, soit au nombre du travail, tout ça, vous pourriez euh, remporter votre cause, réavoir tout le salaire qu'on qu vous doit, et en plus, vous pourriez avoir une compensation. C'est ce que Rousseau-Galassi euh, disait. Donc, euh, ça peut être... c'est très important de ne pas céder aux pressions, même si ça l'arrive, je pense pas que ça va arriver jusque-là parce que c'est le 15 octobre, je crois, mais de ne pas démissionner. Il ne faut pas démissionner. Ça, c'est clair et net. Ne, ne signez rien, euh, même si on va vous mettre de la pression, on va vous envoyer des lettres. Euh, euh, dans le fond, ce que Legault a dit, tout simplement, c'est que qu'il euh, a, il a désiré, ben il n'a il a pas employé le mot obligation, mais euh, a dit euh, il faut que les le personnels de la santé soient euh, euh, vaccinés. Injecté, vacciné, piqué, euh, mais il n'a jamais parlé d'obligation. De, de, Et le jour qu'il parle d'obligation, mais ben laissez ça. Vous n'êtes pas obligé, ne démissionnez pas. Alors, en tout cas, moi, c'est ce que je ferai, puis je vous encourage à faire ça, parce que si, euh, si ça, va, ça va à l'encre, ils vont peut-être avoir. Euh, ben, justement, de la jurisprudence là-dessus, pas nécessairement, parce que là, euh, le groupe parle toujours d'État sanitaire euh, permanent, là, de dictature permanente, mais là, même l'opposition euh, euh, péquiste a au moins dit, euh, là, il faut que ça arrête. Là. Donc, euh, après ça, euh, il va y avoir des, des procès, et si je, ce fameux procès-là, un recours collectif, euh, même si vous avez trouvé un employeur, vous pourriez avoir euh, un bon montant. Je dis rien, mais je pense que ça pourrait vraiment, vraiment arriver. En tout cas, moi, je ne démissionnerai pas. C'est sûr, sûr, sûr, sûr. Donc, même si on vous dit, vous vous présentez même le 16 octobre, et euh, à votre emploi, tout simplement, vous allez là et on vous dit, euh, non, on n'a pas à faire ici, bien, vous dites, euh, j'ai pas été mis à pied. On m'a dit qu'on ne me donnait pas de salaire. Oui, mais vous n'avez pas le droit d'être En tout cas, on vous fait sortir par... Mais de ne pas démissionner, c'est sûr, sûr, sûr. Peut-être que vous pourriez gagner euh, une cause qui serait importante pour la démocratie. Merci. On se revoit très, très bientôt.